Pouille les gens aujourd'hui, petit vlog. Et comme vous voyez, je suis pas en train de filmer avec mon téléphone portable. Par conséquent, c'est à dire que j'ai retrouvé une certaine stabilité, ce qui est déjà vachement chouette. Euh, je peux pas récupérer encore mon appart, hein. je en ai encore pour deux ou trois mois sans pouvoir rentrer dans mon appart. Des contaminations, travaux, tout ça, tout ça, tout ça. En ce moment, je loue une chambre chez une amie et ça se passe très bien. Voilà. Euh, Cosima s'entend bien avec l'autre chat, elle a très peur des poules, donc du coup elle m'a blessé en essayant de s'enfuir Mais euh, sinon tout va bien Et je vis du coup en cohabitation avec une amie et un sismek Qui est encore en vie, pour les gens qui se demandent euh, autre chose Oui, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont fait plein de gentils commentaires Qui m'ont donné également des sous sur la cagnotte, cagnotte qui est toujours ouverte Mais voilà, vous avez été beaucoup à m'aider et ça m'a complètement sauvé la vie donc vraiment merci beaucoup j'en profite pour remercier mes tipeurs et tipeuses régulières et réguliers qui sont toujours là pour moi et qui me permettent de me dire que bah, peut-être qu'un jour je serai pas en train de me dire que je vais mourir de faim mais sinon tout va bien euh... Quoi d'autre Quoi d'autre Oui, je voulais aussi en profiter pour glisser un petit mot concernant euh, le mot d'ordre de la pride donné par l'inter-LGBT avec un mot d'ordre axé sur le sport. On se demande ce qu'ils ont foutu. Je veux dire, autant ça serait pour donner un gros coup d'éclairage sur la position trans, intersexe, les violences médicales, etc. Pourquoi pas, Pour être intéressant. Mais en fait, ce pas du tout l'angle. C'est juste que le sport, c'est chouette. Le sport, c'est jeune. Et euh, voilà. Donc, beau, gros pinkwashing des familles donc on va essayer de monter un pink block dans, dans la parade de ma région on va voir ce que ça donne anyway euh, voilà c'est tout pour aujourd'hui euh, bientôt je mettrai en ligne une vidéo que j'ai montée, enfin que j'ai tournée avant l'incendie et que j'avais pas euh, enfin que j'ai pas pu monter avant parce que j'avais pas le matos etc euh... Donc je vais monter ça, ça sera un petit peu off au niveau du timing, mais bon, c'est pas grave. Et, euh, et puis après, d'ici une semaine, on reprend, on reprend les vidéos euh, comme d'habitude en essayant de donner un petit coup de pouce de, euh, au, niveau de, au niveau de la vitesse de sortie. Même si j'ai un décor qui est plus ou moins foireux, euh, voire inexistant, j'ai au moins la chance d'avoir une luminosité qui est meilleure que chez moi. Donc euh, voilà. On va, on va quand même montrer les avantages de la situation. La luminosité est bonne. Bon, j'ai quand même deux parapluies. Hein. Anyway, euh, voilà. Euh, merci encore. Merci de, de lutter avec moi. Merci de, de me soutenir. Merci de me regarder. Merci de m'écouter. Merci du fond du cœur. Tipoui